Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane la fondatrice du marathon des langues et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une application que je viens de découvrir euh, que je partage avec vous qui est juste exceptionnelle elle va vous permettre d'améliorer votre compréhension, euh, votre expression orale euh, votre, quoi, elle va vous aider à débloquer votre mâchoire et surtout à améliorer votre prononciation euh, c'est l'objet numéro 1 de cette application et euh, je vous dis ça juste après le jingle télécharger votre kit de démarrage 7 jours et eh bien je vous invite à le faire tout de suite le lien est dans la description et ou juste ici ça vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de l'anglais ou de n'importe quelle autre langue. Déjà merci à Jessica est, qui est une élève du marathon des langues que je remercie d'avoir partagé parce que euh, au sein de notre euh, du marathon des langues qu'on aime et eh bien c'est créer des communautés euh, pousser nos élèves à être ensemble à partager les ressources et effectivement ça va tellement vite, il y a tellement de nouvelles choses tout le temps euh, que eh bien euh, plus on est de cerveau et plus on découvre de nouvelles choses et plus euh, ça crée de la magie c'est vraiment ce qu'on fait au, au sein du marathon anglais c'est qu'on crée euh, toute une communauté et chacun est une ressource pour les uns et les autres euh, juste pas seulement ici en mode coach et moi toute seule on est vraiment toute la team plus toute, euh, tous les élèves et ça c'est juste génial bref ce que je voulais partager avec vous donc c'est l'application c'est Elsa Speak. Alors c'est une application qui permet comme je disais d'améliorer l'expression euh, l'expression orale parce que vous allez débloquer votre mâchoire, dire les choses à voix haute et surtout améliorer votre prononciation. Et ce qui est génial dans cette application, c'est que en fait, il y a un micro. Donc avec le micro, vous allez pouvoir parler, il va, et l'application va identifier vos faiblesses. C'est-à-dire qu'elle va voir où ça où ça bloque. Euh, il va voir, elle va voir non seulement votre euh, votre prononciation donc c'est à dire la prononciation elle se divise en plusieurs catégories c'est à dire que vous avez euh, L'intonation de la phrase, euh, comment euh, vous vous la phrase, je ne sais pas si on dit ça, euh, parce que c'est ça en anglais en fait qui est difficile pour nous, c'est qu'il y, y a toute une chanson de, de la phrase. Et vous avez également euh, à combien de pourcentage vous vous paraissez un natif, c'est-à-dire encore une fois la chanson de la, de, la, de la phrase. Et comment les syllabes sont prononcées, euh, si elles sont bien prononcées ou pas, et elle vous explique, il décortique le mot. Euh, pour vous dire, ok, ça, ça se prononce comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez donc dès le début faire un test, donc euh, parler, répéter des phrases, etc. Et l'application va, euh, c'est une application qui est extrêmement intelligente, va identifier où sont vos faiblesses et vous euh, donner un plan d'étude en fait, enfin un plan d'étude je passe pas ce mot-là, mais un plan d'action plutôt, euh, chaque jour. Et vous, vous pouvez euh, décider en fait combien de temps vous voulez le faire chaque jour. Est-ce que c'est 10 minutes Est-ce que c'est un quart d'heure, une demi-heure euh, Vous rentrez ça dans l'application et en fait, tous les jours, vous avez un rappel pour aller faire euh, vos, vos petits exercices. Et c'est assez varié, donc du coup, on s'ennuie pas. Euh, vous avez également euh, des, euh, des petites vidéos, vous avez vraiment euh, des sujets qui sont intéressants. Enfin, elle est... Euh, L'interface est géniale et vraiment très bien conçue. Euh, je vous la conseille vraiment. En Faites ça tous les jours. Vous allez voir, votre prononciation va vraiment s'améliorer. Vous avez également euh, l'aspect communauté euh, sur cette application. Enfin bref, je vous la conseille vivement. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testée. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et si vous pensez que cette vidéo puisse être utile à quelqu'un, partagez-la. Euh, Likez-la. Ça permettra de donner plus de visibilité euh, à l'algorithme sur, sur YouTube. Et ça nous permettra de toucher encore plus de monde et d'aider encore plus de monde. Et que je puisse continuer à vous faire plus de vidéos comme celle-ci si ça vous plaît, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Ciao